Ah Il voit pas qu'il y a une priorité à droite, lui Connard va bah, mettre ton pied euh, au temps... Eh, c'est ouais. hey, lui qui a la priorité C'est lui qui a la priorité, oui T'as passé ton permis, Thanatos Ouais <rire> Ouais, bah on se demande quand tu l'as eu Attends que je retrouve ta salope de mer là Oh, sa grand-mère a une des chiennes à lui <rire> Oh, merde... ça que tu veux, ça Mange tes couilles, sa pute Fils de pute